Bonjour, moi c'est Olivier Venturini. Nous sommes actuellement dans le parc de la maison de retraite de Régnieriserie, ce parc hautement symbolique qui cristallise tous les enjeux pour la commune. En effet, ce parc est le dernier poumon vert de la ville, espace de détente, de convivialité, de respiration et d'échange. Puisqu'à côté de nous, on entend les enfants qui jouent et les personnes âgées qui viennent d'ambuler avec les familles. Et surtout, au fond du parc, vous avez le magnifique bâtiment de l'hôpital local. Quand vous saurez que la mairie a donné son feu vert à une étude pour pouvoir potentiellement un jour remplir ce parc de quatre ou cinq immeubles, donc disparition complète de ce parc et qu'à l'heure actuelle, la mairie refuse de classer ce bâtiment en bâtiment patrimonial, vous comprendrez pourquoi je veux me présenter aux prochaines élections de mars 2020 à réunier Parce que ce qui se passe sur ce parc et pour le bâtiment, ça symbolise la gestion de la commune sur l'ensemble de notre territoire, sur Réunier, mais aussi sur Esrie, sur les Hameaux. Notre ambition est de redonner de nouvelles couleurs à notre ville et une impulsion dynamique pour avoir une envie de vivre dans notre ville. Mais attention N'oubliez pas que c'est vous, les citoyens, qui, dans les urnes, déclencherez le renouveau de Rénaiserie. Donc, en mars 2020, on se donne rendez-vous avec Changer d'air.